Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos entretien. Vous avez déjà certainement vu les premiers épisodes. J'ai reçu Nathan qui était en train de monter un dossier d'intermittence. J'ai reçu Vincent, un guitariste qui a beaucoup d'expérience. Et aujourd'hui, figurez-vous que j'avais avec moi deux personnes que je connais plutôt bien puisqu'il s'agit de mon papa et ma maman. On va avoir aujourd'hui la chance d'avoir un témoignage de leur part sur la question qu'est-ce que ça fait d'être parent d'un intermittent C'est parti Bon, déjà présentation, on a Patrick. Bonjour. Patrick, ça fait bizarre de l'appeler Patrick, son père. Enfin, bonjour, papa. Bonjour, mon fils. <rire> Et à ma gauche, voici Michel. Michel, enchanté. La première question que je voulais vous poser, euh, c'est quel, quel a été votre sentiment le jour où vous avez appris que j'allais devenir intermittent de chat Je ne me rappelle plus si je voulais annoncer. Je ne sais plus comment ça s'est passé. Je crois que c'était la fois où je vous ai dit que je ne passais pas mon capes et que j'allais chez Francis Cabrel faire le stage de composition. C'est bien, bien ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir votre ressenti quand vous avez euh, euh, accueilli cette nouvelle. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête Eh bien, moi, euh, j'ai pensé tout de suite euh, bah, pourquoi il ne passe pas son CAPES et puis pourquoi il ne va pas chez Cabrel euh, l'année d'après <rire> Alors moi, euh, j'ai ressenti une certaine fierté dans la mesure où j'aurais aimé, moi, pouvoir faire quelque chose de, de mes mains, de exprimer quelque chose de moi-même, ce dont je n'ai jamais été capable. Donc j'étais été fière que ce soit toi qui puisses le, le faire. Comme une sorte place, de... Comme une sorte de, de transmission que moi je n'ai pas pu accomplir. Oh c'est beau et, mais du coup, toi, papa, tu as déjà un peu répondu à ça. Est-ce est qu'il y a un moment donné, toi, en tant que parent, vous, en tant que parent, est-ce que vous avez eu des craintes particulières, des, des moments précis où vous vous êtes dit, oh là là, là, ça, ça pue là euh, il, faut, il faut savoir que, bon, euh, moi, j'ai une éducation où, euh, euh, la, comment dire, euh, l'emploi euh, sûr et, et pérenne était très important. Les CDI, c'était pour nous le Graal, et te voir partir dans une profession qui est des plus aléatoires ne pouvait pas me rendre très serein. Oui, bah, la précarité de La précarité, voilà. Ouais. Oui, parce que du coup, comme j'étais parti sur un profil plutôt de prof, bah, sécurité de l'emploi et tout ça. Exactement. En tant que parent. C'est ouais. exactement ce qui... Euh... La peur que je que je pouvais éprouver, c'est-à-dire euh, bah partir dans l'inconnu euh, en 1970 pour nous, c'était pas notre euh, c'était pas notre notre vision des choses, c'était ouais. pas notre Graal. Et toi, as eu des craintes Des craintes euh, moindres quand même, parce que j'étais j'étais contente de voir euh, que s'accomplisse un de tes rêves, ouais. mais effectivement, euh, je me disais, est-ce que est-ce que sur la durée ça va quand même arriver à, à tenir le coup, à tenir la route sur plusieurs années, construire une famille, euh, arriver à concilier tout ça en même temps. Donc ouais, concilier une famille, il y a un peu toujours le même voilà. truc un peu générationnel. Voilà, voilà, c'est ça. Concilier une famille et, et assumer son rôle de père euh, ou de mère quand, quand il s'agit de, de quelqu'un de féminin, euh, c'est pas évident d'assumer les deux parce que c'est un métier qui demande quand même beaucoup de de présence au moment où les autres sont disponibles. C'est la question que je me suis posée. Est-ce que c'est facile, réalisable et concevable de, de, de, de, de concilier les deux quoi Et là, du coup, c'était une crainte euh, envers moi, est-ce qu'il va y arriver Est-ce qu'il va réussir à avoir une vie de famille Voilà, tout à fait. Et envers toi Eh bien oui, mais euh... moi, ça je me sentais concernée parce que j'avais envie d'avoir une famille, de... des petits-enfants et tout. Ah oui. C'est ça. Et je me disais, bon, est-ce que ça ne va pas bloquer un petit peu tout ça mm. Est-ce que ça ne va pas empêcher l'épanouissement d'une famille Et que moi, ben, je ne puisse pas en profiter après d'avoir des petits-enfants et tout. Euh... Mais du coup, peut-être que s'il y a des gens qui sont parents d'intermittents mais... et qui nous regardent, on peut leur dire et au final alors est-ce que tu as une réponse final, à ces ah ben au final ça n'a absolument rien rien empêché, bien au contraire parce que j'ai beaucoup profité de mes petits enfants Ah bah ben oui dans la mesure <rire> dans la mesure où vous étiez absent j'ai beaucoup profité de mes petits enfants donc en fait les crânes que j'avais elles sont elles ont plutôt elles se sont retournées en ma faveur parce que moi j'avais l'opportunité d'avoir souvent mes petits enfants à garder. Bon, maintenant qu'on a envisagé euh, les craintes, est-ce qu'il y a eu des fiertés particulières des moments où vous vous êtes dit « Ah, ça me plaît en tant que parent d'avoir un fils intermittent ?» Oui, parce que euh, la crainte passée, justement, c'est toujours, après, un peu euh, surprenant d'assister à un spectacle et puis, il ne faut pas se cacher la, la face. Euh, on le prend un peu gratifiant pour soi-même de voir des gens qui applaudissent votre fils, euh, c'est surprenant, mais c'est quand même très agréable, ouais. Bon, euh, sans vouloir rentrer dans ma vie. Moi, par exemple, ma crainte, moi, ce qui m'aurait plu, c'était d'être footballeur professionnel. Okay. quelque chose de, pour moi, inaccessible et euh, de voir euh, toi réussir un projet euh, qui me paraissait inaccessible, euh, c'était une belle revanche à travers mon fils. Ah oui, OK. Et toi, alors, une fierté particulière alors, Oui, complètement, parce que j'étais heureuse de voir que mon fils volait de ses propres ailes, qu'il réussissait un rêve qu'il avait forcément au fond de lui, puisqu'il a, il a eu la, la, le courage de se lancer, alors qu'il n'avait pas eu cette éducation. Mais au moins, notre éducation lui a permis d'accomplir de, de, de, ses rêves, et de vivre la vie qu'il avait envie de mener. De... Une vie de saltimbanque Non, pas enfin une vie de saltimbanque, mais de, de, de faire ce qu'il avait envie de faire, de, de, sans qu'on soit là, lui dicter ce qu'il avait à faire. Il a, il a construit sa vie, il a volé de ses propres ailes. Tu avais un schéma professionnel, mais de par euh, ta volonté, tu as fini par accomplir ce que tu avais envie d'accomplir. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de très bien, parce que nous, notre génération, ce n'est pas ce qu'on faisait. On avait un modèle et on, on, on calquait sur ce modèle, on, on imitait, il fallait faire comme nos parents avaient fait. Et il faut avancer, la société évolue, et je trouve qu'à travers ce métier, tu as justement réussi à transgresser ce modèle et à vivre ta vie, à vivre ta propre vie. Et ça, c'est une fierté pour des parents. Question suivante, est-ce que, tiens, on va changer, on va commencer par maman, est-ce que euh, durant euh, le parcours de parents que tu as eu, euh, tu as ressenti quelques frustrations euh, du, liées à, au, au, au statut d'intermittent de ton fils euh, Au niveau des spectacles, on, ouais. pourrait, on pourrait le dire, oui. C'est-à-dire qu'au niveau des spectacles, on a notre fils sur scène, mais il faut se détacher, je pense, de cette, euh, cette vision. C'est notre fils, ça reste notre fils, mais il est à son travail. Et il faut savoir que son travail, ce n'est pas seulement le moment où il est sur scène, il faut accepter qu'il y a le travail en amont, en aval. Et ces moments-là, il n'est pas accessible. Avec mon mari, on a eu souvent ce ressenti qu'on se déplaçait, on venait pour le voir, on le voyait, mais il n'y avait pas d'échange. Et ça, bah, c'est tout un cheminement qu'il faut faire au fil des années. Au début, on a du mal à l'accepter. Et puis au fil du temps, bah, on s'aperçoit que ça fait partie du métier. Le métier d'intermittence, ce n'est pas le moment du spectacle. Et ça, on l'apprend au fil du temps. Ouais. Merci, et toi eh ben, Je crois qu'elle a dit... Euh quest qu ce qu'est qu qu ma pensée, oui c'est sûr, euh, bon il y a les kilomètres qui nous séparent pour la vie euh, familiale euh, qui, qui, qui, qui incombe à, à beaucoup de gens et euh, les occasions qu'on a à se voir quelquefois c'est bah, profiter d'un concert pour aller euh, profiter du concert et puis justement se dire bonjour et euh, bien évidemment euh, on est bien au fait que bah, le, le ne s'arrête pas à la fin du concert, c'est que euh, vous avez une multitude d'obligations, de contacts à, à nouer avec des futurs euh, euh, promoteurs ou avec euh, des fans euh, ou des, des gens qui, qui ont envie de, de vous parler, de vous dire ce qu'ils ont pensé du spectacle. Et que nous, bien évidemment, et bien, on reste en retrait et même il est arrivé quelquefois de s'en aller bah, sans qu'on ait vraiment pu se, ouais. se dire bonjour. Mais bon, bah, ça fait partie des règles du jeu. Ouais, C'est vrai que ça, c'est important d'être souligné parce que c'est un truc pour nous qui est également très frustrant de voir tous ces gens, mais pas que les parents d'ailleurs, des très bons copains qui viennent te voir, t'as pas vu depuis deux ans, et tu peux pas leur accorder plus que trois ou quatre minutes, parce que du coup, il y a d'autres trucs à faire. C'est vachement bien que vous ayez dit ça, un message qui doit être passé, c'est ne croyez pas, si vous êtes parent d'intermittent, que vous allez pa pouvoir passer du temps avec votre enfant en allant le voir en spectacle ou en allant le voir en émission. Par exemple, si c'est un cadreur dans une émission de télé et que vous allez dans le public pour assister à l'émission, au tournage, ne vous attendez pas à pouvoir papoter deux heures avec votre fils à la fin parce qu'une fois le tournage terminé, il va quand même encore être au boulot. Et c'est vrai que c'est bien de le signaler ça. Et ben on arrive progressivement à la fin de cette vidéo. Merci. Est ce que vous avez une anecdote, quelque chose qui pourrait intéresser les, les parents d'intermittents qui regardent cette vidéo Oui, euh, lors d'un concert, euh, c'était au début de ton intermittence où toi tu avais un petit peu le trac et donc des trous dans des, des moments où les, les paroles, un trou dans, dans la parole, dans les paroles de la chanson. Et j'aurais voulu t'aider, avec les.. avec les, la, les lèvres, t'aider. Et j'étais. J'étais vexée parce que je culpabilisais de ne pas connaître par cœur tes chansons. Alors qu'une autre personne dans la salle les connaissait. Et toi une anecdote Alors oui, moi j'ai une anecdote, j'ai eu la chance de pouvoir. Euh... Euh, être avec toi un après-midi euh, pour les Balances, euh, à un concert qui était à proximité de chez nous et donc euh euh, les balances étaient terminées, on était arrivé au réglage lumière et il y a un, un journaliste qui est venu pour t'interviewer. Et donc tu m'as demandé d'aller sur scène et puis de, de m'asseoir sur ton tabouret pour que l'éclairagiste puisse continuer à travailler pendant que tu donnais ton interview. Ok, on appelle ça doublure lumière. Et donc euh, je me suis assis, j'ai vu la salle, les sièges. Et puis tout d'un coup, j'ai pris la lumière en pleine face. Ah ok, donc tu as vu ce que nous, on voit Et là, waouh Et quand je suis descendu du, du tabouret, j'ai dit, eh ben, je t'ai dit, vous êtes cinglé. <rire> du coup, t as, ça t'a fait peur Ah oui, oui. Non, ah, ouais. Ouais. Je dis, non il faut, faut être cinglé pour se faire peur comme ça. Employer l'expression se mettre en danger. Oui, c'est un, oui, un danger. Oui, danger. Oui. On oui. est hyper vulnérable. Oui, oui. Mais du coup, c'est que là, tu as vu le pire, mon pauvre. C'est que normalement, à la suite de ça, euh, quand t'as fini ça, tu fais des chansons. Et après, les gens, si t'es pas trop mauvais, ils, ils t'applaudissent. Et du coup, ils te disent qu'ils ont bien aimé ton concert. Et donc, t'as les chevilles qui gonflent. Et donc, ça, ça s'équilibre avec ce moment où... Mais c'est vrai qu'on se prend des sacrées doses de stress, ouais, c'est clair. Oui. Eh ben merci, on va finir cette vidéo avec, je sais pas, un petit conseil. Est-ce que vous auriez un, un conseil En imaginant que là, il y a des parents d'intermittents qui se demandent un petit peu où va leur enfant, là, vous leur diriez quoi L'effet couler. Ne pas trop s'investir, ne pas se considérer comme partie prenante du travail de, de l'intermittent, de, de notre fils ou de notre fille, et leur faire confiance. Et toi euh, Moi je dirais euh, rester parent, ne devenez pas fan. Ah oui, très bien. Eh ben, on va se quitter là-dessus. Est-ce que c'est est pas un beau proverbe, ça euh, On va bientôt se quitter. J'arrive pas à faire la conclusion de cette vidéo, parce que je, je tourne des vidéos tout le temps, mais jamais avec mes parents à côté, donc je suis mal à l'aise. Je sais pas quoi faire. Donc c'est eux qui vont faire la conclusion, maman. Vas-y, maman. Évidemment, euh, les parents, euh, c'est difficile, parce qu'on a toujours tendance à vouloir se transformer en directeur artistique et. Euh, non, inutile. Il y a des gens qui les entourent qui sont faits pour ça. Euh, chacun à sa place. Merci de nous avoir écoutés. Pour nous, c'était très intéressant de pouvoir vous apporter notre témoignage. Euh, prenez ce qui, vous semble, comment dire, ce qui vous semble bien dans ce qu'on a dit, mais le maître mot, c'est quand même de rester à sa place de parents et surtout de ne pas stresser à leur place. Ils ont suffisamment de stress comme ça sans leur en apporter du supplémentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. <rire> On va ouvrir une chaîne YouTube <rire>